Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère bien. Parce que moi je vais mieux. Donc euh, voilà. Je vais vous présenter mon serveur que j'utilise pour farm. Maintenant je suis sur serveur. Bah, maintenant parce que c'est bon, c'est galère quoi. Donc euh, je vais vous le présenter. C'est le session farm GTA 5. PS5 bien sûr. Alors pour euh, rejoindre le serveur, il faut être. Faut, je dis, salut les amis. Pour rejoindre la session, il faut être poli et mature et sympa avec les uns et les autres, avoir un bon caractère et ne pas être concerné lors de la session sous peine, sous peine de kick ou d'ébaillissement.